Eh bien, à Je

C'est la

en excellence monsieur le président de la République

Votre attention, s'il vous plaît. Nous allons démarrer la cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République, nos hommages à Madame Sali, ici présente, Monsieur le Ministre des Sports, Monsieur le, ministre de la... le Président de la Fédération sénégalais de foot, chers invités, chers joueurs, Excellences, nous n'allons pas entamé cette cérémonie sans vous remercier. Vous remercier

pour votre élan de solidarité et de générosité. Vous avez accepté et préféré de venir trouver les lions ici au Qatar pour remettre le drapeau. Le peuple sénégalais vous sera toujours reconnaissant et vous félicite par la même occasion. Aujourd'hui, nous sommes en train

de mettre en exergue une vision celle qui consiste à élever le sénégal Tchikanam, Tchikanam, Tchikanam. Nous allons dans un premier temps passer la parole au capitaine de l'équipe. Ici présent, pour son mot. Capitaine, vous avez la parole. Excellences,

Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre des Sports, Monsieur le Président de la Fédération Sénégalaise de Football, Messieurs les membres du comité exécutif, Distingués invités, Messieurs de la presse, Chers coéquipiers, Permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pour notre maestro, notre leader technique, notre frère d'armes, Sadio Mané.

Absent de cette cérémonie en raison d'une blessure. Niatio, tu nous manques. Mais sois rassuré. Nous jurons pour te faire honneur, mais surtout pour défendre valeureusement nos couleurs, comme tu savais bien le faire. Nos prières et nos voeux de propre rétablissement t'accompagnent dans ces moments difficiles de la carrière d'un footballeur. Nous sommes certains que tu reviendras plus fort et plus motivé pour le Sénégal. Monsieur le Président de la République,

notre capitaine Macky Sall. Il faut le dire, vous êtes notre premier capitaine. Mais aussi celui de toute la nation sénégalaise mobilisée autour de nous pour une belle participation à la Coupe du Monde. Monsieur le président de la République, d'habitude, c'est nous qui venons à vous pour recevoir de vos mains le drapeau national. Mais cette fois-ci, la spécificité de cette Coupe du Monde a déplacé notre cérémonie ici, à Doha, au Qatar

dans notre tanière, transformer le temps de cette Coupe du Monde en un bout de terre du Sénégal. Monsieur le Président, acceptez notre profonde gratitude pour ce long déplacement, cette marque de considération et de confiance que vous n'avez jamais cessé de nous montrer. Votre soutien constant pour cette sélection nationale et tous ses membres explique ses excellents résultats ces dernières années. En nous remettant ce drapeau ce matin, à la veille de notre premier match,

vous nous donnez l'onction de notre nation, celle de notre peuple et de sa diaspora pour faire triompher nos couleurs avec force. Courage, discipline, abnégation et patriotisme. Excellences, Monsieur le Président, nous serons les dignes fils du Sénégal et de l'Afrique à cette compétition. Nous porterons haut le flambeau de notre nation et de notre continent. Nous jurons pour aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde

nous ferons honneur à nos peuples d'Afrique. Monsieur le président de la République, pour terminer, je voudrais vous réitérer à vous et à l'État du Sénégal nos sincères remerciements, notre reconnaissance pour tous les efforts fournis pour notre émancipation. Je confonds à ces remerciements le ministère des Sports, la Fédération sénégalaise de football et notre staff technique pour leur engagement professionnel sans faille. Notre leitmotiv reste le même. Manco Woutin Damli,

tous unis pour la victoire. Merci à tous pour votre aimable attention. Suite à cela, nous avons un petit cadeau pour le Président. Un maillot, un maillot avec le numéro 27, car nous le considérons comme le 27e million de cette sélection.

aussi, Le brasseur de capitaine, vu que c'est notre capitaine. Voilà, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, capitaine. Non, j'allais dire vice-capitaine, parce que le capitaine, maintenant, c'est son excellence, Matissa. Merci beaucoup.

Nous allons donc passer la parole au président -Sain. <rire> <'est la> <applaudissements> Oussen. Excellences, Monsieur le Président de la République.

Euh, de sur injonction du vice-capitaine, je dois dire, cher capitaine, nous sommes aujourd'hui ravis, encore une fois, de vous accueillir ici en compagnie euh, de Madame la Première Dame, à qui, au nom de l'équipe, nous rendons hommage et nous saluons, euh, et qui sera certainement une source de motivation supplémentaire pour nous euh, demain et les jours suivants, quand nous descendrons sur le terrain.

Madame euh, Salle, nous sommes heureux que vous soyez là parmi nous. Je pense que vous, en vous voyant parler, on sait que vous serez parmi les douzièmes Guéiné, ou peut-être la première douzième Guéiné. Monsieur le ministre des Sports, Monsieur Yanko Bodjatara, Mesdames et Messieurs les autorités présentes, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, nous avons le plaisir et la chance d'avoir euh, parmi nous un ministre.

Et donc, c'est toujours un plaisir pour nous aussi de le citer. Excellences, messieurs les ministres, mesdames, euh, chers membres de la presse, nous sommes ici au Qatar. Qatar, ça peut sonner comme Dakar, parce que c'est traditionnellement à Dakar que ça se faisait, euh, au Palais de la République. Ici, nous sommes dans le Palais des Lions du Sénégal, à Doha, et nous avons le plaisir d'accueillir notre chef, notre capitaine

à un jour de notre premier match dans cette Coupe du Monde qui fait partie des premières sous l'ère de notre chef d'État, le président Macky Sall. Parce qu'avec lui, il faut le dire, pendant tout son mandat, s'est ouverte une ère des premières pour notre football et pour notre équipe nationale. Et la question qu'on doit se poser, c'est quelles premières nous aurons pour cette édition, parce que c'est ça notre ambition, continuer

à vous retourner ce que vous nous donnez, M. le Président, parce que jamais, et à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le dirai, tant que je serai président de la Fédération, jamais un chef d'État n'a accompagné autant le football et autant, et pas plus tard qu'hier, il nous en a démontré la preuve. Vers minuit, peut-être, il nous a appelés avec le ministre pour nous aider à trouver des solutions. Je veux dire simplement que nous n'avons pas de meilleure

Président de la fédération. Les joueurs lui ont donné le grâce à de capitaine, mais nous nous conseillons comme notre président de la fédération également. De par sa proximité, il est en veille. Et hier, il a eu un mot qui m'a fait chaud et qui doit nous motiver face à cette situation. Il m'a dit Pourquoi vous ne m'avez pas informé Et ça, je tiens à en faire le témoignage ici, dans les moments difficiles.

Quand c'est compliqué, savoir que notre chef d'État, notre président est à côté de nous, ça nous galvanise, ça nous motive. Je pense que c'est important que nous, nous en témoignions auprès de l'opinion sénégalaise. Et c'est mon devoir en tant que président de la fédération, au nom du comité, mais au nom de l'ensemble des lions ici présents, du staff, de vous dire un grand merci. Et le meilleur merci aussi, c'est de continuer à faire ce que nos lions savent toujours faire et bien faire, c'est parler peu, agir, gagner,

et continuer à gagner au nom du Manko Houtin que vous avez lancé et que continue de nous porter. Et j'en suis sûr qu'il va nous porter dans cette Coupe du Monde. Nous n'avons peur de rien. Nous sommes, je dirais, touchés parce que Sadio Mane n'est pas là. Mais justement, parce qu'il n'est pas là, je sais qu'aussi nous ferons le travail comme il avait l'habitude de le faire. Et nous pouvons compter sur ces lions valeureux pour que en chacun d'entre eux.

On voit un Sadio Mané sur le terrain, Monsieur le Président. Je voudrais terminer, monsieur, monsieur le Président. Comme je l'ai dit, sur cette Coupe du Monde, nous parlerons un peu, nous agirons beaucoup, en plaçant quelques mots aussi euh, pour euh, donc, euh, euh, les joueurs, je l'ai dit, mais aussi pour le staff technique. M. le Président, nous avons la chance d'avoir un staff technique, un encadrement qui travaille bien, qui est en osmose avec l'équipe,

qui est en osmose avec sa fédération et avec à sa tête notre coach national, euh, Alou Cissé et qui, à côté de son équipe, est en train de montrer à la face du monde les valeurs de notre Sénégal, c'est-à-dire des valeurs de travail, d'expertise, puisque vous-même l'avez baptisé El Tactico, et que maintenant c'est reconnu à travers le monde, mais aussi d'endurance et de résilience. Nous savons aussi tous que

comme en, deux, en début de l'année, quand nous allions à la CAD, nous avons eu beaucoup de difficultés, mais nous avons confiance en ce groupe. Nous savons qu'avec votre motivation, les mots que vous allez dire, vous allez les galvaniser et nous transformerons ce qui semble au début à chaque fois être un handicap en atout pour aller vers la victoire que nous souhaitons belle avec une première. Je garderai cette première peut-être pour le terrain et je suis sûr que quand on parle de première en Coupe du monde, tout le monde peut penser

qu'on peut avoir les ambitions les plus fous, tout en étant humble, en se disant que la première étape, c'est de sortir de ces phases de go. Merci, Monsieur le Président, d'être là. Vive le Sénégal Monsieur le Président, apparemment... Euh, oui, parce qu'il faudra que les jours de match où on changera de maillot, que vous puissiez avoir votre maillot. Et comme on a fait de vous aussi, le Président...

De la fédération, je vous remets ce maillot-là, signé par l'ensemble des joueurs. Et vous avez reçu le, le passage de Satina et on porte aussi le

Merci beaucoup, Président. Nous n'avons pas peur, nous n'aurons pas peur ici, le Président, de s'est Si nous avons un lion, votre dimension, Excellence, Monsieur le Président, nous n'avons pas à la peur. On dit souvent, le dire ne prendra pas sa dignité, le tigre sur sa foi et la démon. C'est la même chose. Nous sommes bien assis. Vous êtes le capitaine et le président.

Félicitations. Donc, nous allons passer à la réunion du Lado, qui sera suivie de Vigne nationale. Nous allons chanter en même temps Vigne nationale.

Monsieur le ministre des Sports, Madame la Première Dame, je vais commencer par là. Monsieur le ministre des Sports, Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal au Qatar, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football,

Mesdames et messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, chers coachs aluncissés et tactico, chers Lyon, chers membres de l'encadrement technique administratif, chers 12e Gaïnée, Alek Kazan et Léboudi,

chers membres de la presse sportive, mesdames et messieurs, les contraintes liées à nos agendas respectifs ne m'ont pas permis de vous recevoir au Palais de la République pour vous remettre le drapeau national, comme il est de coutume à la veille de vos compétitions. Pour commencer, je voudrais

exprimer ce que chacun de nous ressent ici. Sadio Mane, le Nyancho de Bambali, nous manque. Son nombre plane sur cette cérémonie. Mes premiers mots seront donc pour toi, Sadio, pour te dire que nous t'aimons. Nous sommes de tout cœur avec toi. Nos pensées et prières

t'accompagne pour un bon rétablissement. Nous le savons, le Nyancho parce qu'il aime prendre des risques pour faire gagner son groupe et exposer aux blessures. Mais nous savons aussi que le Nyancho garde toujours haut le moral pour revenir au plus vite dans le groupe, encore plus fort et plus combatif.

Si tu as raté cette campagne, d'autres batailles t'attendent pour lesquelles nous aurons encore besoin de ta contribution décisive. Alors, reviens-nous vite. Au nom de la nation, de tes coéquipiers et de ton encadrement, je te dis à la main à la Yeso Kairola Sayo.

En tenant cette cérémonie ici à Doah, dans votre tanière, j'espère que la motivation n'en sera que plus grande pour vous, puisque nous sommes au plus près de votre terrain de chasse pour le trophée, objet de toutes les convoitises. Du reste,

je voudrais d'abord remercier le capitaine Khalidou Koulibaly, ainsi que tous les lions, qui m'ont fait l'honneur de me donner ce brassard de capitaine. Et je voudrais dire qu'après les éditions de 2002 et 2018, la nation est fière de vous voir inscrire pour la troisième fois le nom de notre pays sur la carte du football mondial

vous devez cette performance exceptionnelle d'abord à votre fighting spirit. Certes, l'État et votre encadrement sont toujours à vos côtés pour vous accompagner et vous mettre dans les meilleures conditions. Mais quel que soit l'investissement consenti, une compétition se gagne toujours sur le terrain.

Vous l'avez brillamment réussi avec une qualification arrachée de haute lutte dans un match à couper le souffle, moins de deux mois après une autre confrontation aussi épique à l'issue de laquelle vous vous êtes installé sur le toit du football africain. Du reste, ce brillant parcours est conforme à votre rang

de première équipe africaine du classement FIFA depuis maintenant six ans. C'est dire que vous êtes entré dans la planète foot par la grande porte, grâce à votre talent, votre endurance physique et mentale, votre esprit d'équipe, ainsi que la discipline et la rigueur que requiert la haute compétition.

Vous aurez grandement besoin de ces qualités pour affronter des adversaires tout aussi motivés. Chaque match sera en quelque sorte une finale. Et comme le dit l'adage, la balle est ronde pour tout le monde et aucun match n'est gagné ni perdu tant qu'il n'est pas fini. En réunion,

je sais que vous ne craignez personne, mais respectez tous vos adversaires. C'est une condition essentielle pour aller loin en compétition. Nous vous faisons confiance, car avec votre coach, vous êtes tous des professionnels aguerris. Vous mesurez le jeu et l'enjeu. À chaque touche de balle,

vous porterez l'espoir de tout le peuple sénégalais. C'est pourquoi j'appelle toute la nation à l'union sacrée pour faire bloc équipe avec nos lions. Quand le 12e Guinée, Alekaza et Leboubi donneront le temps au son des pantams des Djembe et des Asiko.

Nos lions doivent sentir que de Bambali à Gimboli et Barkeji c'est tout le Sénégal qui bouge, c'est tout le Sénégal qui vit et vibre à leur rythme pour les galvaniser et les encourager. Quant à vous, chers lions, sous les couleurs nationales, vous êtes en mission.

Je vous exhorte à aller aussi loin que possible pour honorer la nation et votre coéquipier qui aurait tant aimé être avec vous aujourd'hui. Vous connaissez le mot de passe. Je vois qu'il est partout inscrit. Dembedjer Wutindami. Vous en avez toutes les capacités, car l'esprit du lion

c'est toujours la gagne, toujours la rage de vaincre jusqu'à l'objectif final. Pour ce faire, je vous engage à cultiver à chaque instant nos valeurs ancestrales de « jump », de « fit », de « fuller » et « fighter ». Je vous rappelle également qu'en votre nom, nous avons déjà déclaré

notre flamme à Damkou, qui était à Dakar en septembre dernier, lors de la réception du trophée FIFA Qatar 2022, quand nous avions promis que le lion se battra de toutes ses forces pour la conquérir, la ramener à Dakar et lui offrir la teranga sénégalaise. Cher Lyon et cher coach à l'UNCC et tactico,

Maintenant que l'heure de la conquête a sonné, je vous demande d'y aller, votre fighting spirit habituel, mais de nous confier la Teranga, parce que c'est le lion de la Teranga. La Teranga, pour le moment, vous nous la confiez, parce qu'un lion qui va à la chasse, il sort ses griffes. Il n'a pas besoin de Teranga. En attendant, nous vous offrons nos prières

et nos voeux ardents pour une compétition réussie. Je félicite le ministre des Sports et ses équipes, la Fédération sénégalaise de football et son comité exécutif ainsi que nos diplomates pour les efforts considérables qu'ils ont déployés dans le processus préparatoire. Ensemble, tous pour un,

un pour tous, allez les lions, manco, Fitaïti -e Doha, de capitale au Qatar, nous oh, avons nationale nous

si vous avez des gens qui ne de la République, nous sommes venus la de Nous de de Nous de Nous

il y a des gens qui des choses. Vous je suis en train je me Je suis en Je suis en Je suis en Tan, Je suis en

je sais le capitaine Kali Koulibaly, football Il engagement avec Foulam a beaucoup de compétitions. Il a été fait pour de la monde. Il de

Très rapidement du football. Boulore, nous sommes avec nous. C'est un entraîneur écarté pour moi. Alors aussi c'est du coup grave. Du coup, Nyanal y a le, il est un nationale du Sénégal. Il est un dunk Senegal. Il est Nyanal. De Nyan Senegal, dans le mieux pour Nyanal. Notre équipe nationale, dans l'équipe du maquisal, dans l'équipe équipe gouvernement, c'est l'équipe nationale du Sénégal.

Quand nous avons réuni tous les pays, nous avons réuni tous les pays, nous avons réuni tous les nous avons réuni tous les pays, quand nous avons réuni tous les nous avons réuni tous les pays, quand nous avons réuni tous d'afrique nous avons les pays, quand nous avons réuni tous les nous avons réuni tous nous nous avons que vous

si vous avez des balles, vous ne pas tirer. ne bouger, ne tirer. les tirer. les les on a ne pas Vous

quand match, devant on premier tour, on va qualifier de huitième, e va qualifier quart de finale, vous qualifier de demi-finale. Ah, demi-finale, mon cher. On va coupe monde. de est

c'est de raffer na pour aussi

le président Cabre le ce il y a un Afrique. Donc il faut que sorte soyons. Demi-final, pour moi. C'est un objectif. Vous l'avez fixé au Sénégal. Nous avons un rêve de nous accompagner à notre drame. Mais nous sommes entraîneur national de coach à l'UCC, pour le tactico.

Nous avons les membres de, de la fédération, président de la fédération, Maître Augustin nous avons tous les membres du bureau fédéral, nous l'avons dit centre de aussi le ministère des Sports, collaborateurs du ministre,

aussi, l'équipe de finale a été nous à nous aider de nous

Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, son excellence. Nous allons inviter le jeune à venir toute la culture de avec son excellence un